Norman Blues, en fait, ça s'inspire d'un fait divers. C'est l'histoire d'un mec qui est dans sa bagnole, il a son casque à fond les manettes, il n'entend pas les flics, les autres lui demandent de s'arrêter, bim bim bim, bah, il se prend 10 balles dans, dans la tête. Quand c'est fini, oh, le, le flic il, il fait semblant de, il n'a pas compris, une bavure. enfin, bah, Il y en a un, un paquet de bavures policières. Je me suis inspiré aussi d'un blues traditionnel euh, qui avait été interprété au début du XXe siècle par euh, Vera Hall. Et euh, en fait, dans ma tête, c'était en relation avec un certain nombre de peintures aussi que j'ai faites euh, sur l'idée qu'on est, on est toujours la cible de quelqu'un d'autre. They killed another man Ten bullets in the head